Thank <laughs> you. Est-ce que, est que tu comptes le mieux c'est de faire un tour de tout pour qu'on ait une idée générale non, hein, suit, hein, Ce sera, euh, ce sera, euh, ce sera ça mieux. On ok, on te suit pour, euh... pour voir ça. Là, il, faudrait, il, faut, il faut mieux commencer par là. Mm -hmm. Mm -hmm. que tu faire une photo de salle, peut-être faire des photos de murs, tu vois un des, des plans larges des, des murs que je, ça c'est juste pour nous pour, pour aussi documenter la manière dont c'est mis en scène, Donc ça peut être Je quoi. Dis si je t'en manque. Okay. Comme ça même celles qu'on n'aura pas prises en photo, on les aura aussi quand même sur sur d'autres trucs. Ouais. vous voulez faire ce matin, je ne fais pas des métal à chaque fois. Je fais ouais, non, temps. non, ça suffit. Thank you. 5,5. Je crois que c'est une autre. Peut-être. Euh. Pas mieux. Les deux. Ok. Euh, Sous-sol Sous-sol et euh, Grande salle. Est-ce que tu peux mettre ça Sous-sol. Grande salle. Je ne veux, veux pas vous pousser. Je ne veux pas vous pousser, mais il faut ranger le matériel. Hein. Et là il faut pouvoir tout remettre bien dans l'ordre, pas confondre les, les différents textes, les différentes fiches. C'est une belle récolte déjà, une vingtaine d'inscriptions ce matin.